sur Shop Ce qu'on publie sur des tubes apparaît sur des tubes et sur Steamite, Tout tous sont liés. C'est d'orsale de Steam, Steam, et après on publie euh, des vidéos sur des tubes en particulier. Et en fait, c'est que c'est simplement c'est que des tubes qui filtre le contenu de Steam, il ne met que ce qui concerne des tubes. Steam Shop ne met que ce qui concerne Steam Shop, et Busi, et Steamite mettent tout un peu tout voir. On va créer le compte d'utilisateur, ça on l'a déjà fait. On a fait des tests, on a fait des erreurs, donc on vous montre nos erreurs. On va commencer par le début. Avec ça, voilà j'écris lâcher prise, et là il me dit qu'il y a un truc qui va pas. Il a commencé par une lettre. Bon, il commence par une lettre mon truc là, c'est quoi le truc Alors on va faire des minuscules. Parce qu'effectivement, il n'accepte pas les, les, les minuscules. Ah Là je suis un minuscule, donc on ne peut créer un compte qu'avec des lettres minuscules. Que des lettres minuscules. Et là il nous dit que les diacritiques sont interdits. Donc lâcher prise Donc aucun alors. caractère spécial